Bonjour et bienvenue sur la chaîne ICI GUADA Moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble Aujourd'hui on va visiter une ville, la ville des abîmes et avec nous nous avons Taïna de Guadeloupe Explore qui va nous expliquer un peu plus en détail ben, tous les aspects de cette ville, enfin une grande partie des aspects de cette ville parce que bon pour avoir tout il faudrait faire une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps donc bonjour Taïna. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui on est au, au cœur de la ville des Abîmes et on va commencer la petite découverte euh, par la place principale, la place de l'hôtel de ville. Alors la ville des Abîmes avec ses premières habitations, on a cultivé la canne, le café, le cacao, le coton. Dans ce territoire, il va devenir paroisse en 1726. Donc on va avoir la construction de l'église, et donc de la paroisse de la ville des Abîmes. Alors je vais vous parler du monument aux morts de la ville des Abîmes, qui ne va pas représenter les poilus, comme on a pu le voir sur d'autres vidéos, ou comme on le voit régulièrement, généralement, sur les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Ce monument, il a quatre côtés, il a une forme d'obus et sur les quatre faces qui vont être représentées, c'est un entre guillemets la quatre faces pour les quatre vieilles qui sont les vieilles colonies de la France la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Il y a une loi qui est passée comme quoi euh, les colonies devaient envoyer des personnes pour aider, pour renforcer euh, pendant la guerre et donc chaque colonie a envoyé des hommes et la Guadeloupe en a envoyé 11 000 pour la Première Guerre mondiale. De ces 11 000, il y en a 1470 qui vont mourir et donc on va retrouver les noms dans 32 communes de la Guadeloupe sur les 34 de notre archipel. Alors la réalisation de ce monument historique a été fait par Ardache Baljean en 1937. C'était un sculpteur et céramique. Et donc vous pouvez voir la partie basse où il y a les noms, c'est de la mosaïque et tout euh, les images sont faites en céramique. Ça fait un petit clin d'œil euh, à l'antiquité et donc on a euh, des femmes euh, qui vont être drapées et des hommes qui vont être nus. Au niveau des images qui sont euh, représentées, on a la figuration, la représentation de la République euh, par la femme qui va euh, offrir une couronne euh, à ses enfants. On a également euh, la femme qui recueille un blessé de couleur noire, hein, des habitants de l'île de, de, de la Guadeloupe et des autres îles de la Caraïbe et de la Réunion, autres colonies. Elle tient le blessé et on a une représentation de l'homme noir qui est allé à la guerre et la quatrième phase, la république qui donne un brin de rameau. La ville de des Abîmes a également été complètement détruite par le cyclone de 1928 et donc c'est vrai que la majorité des bâtiments de la place ont été reconstruites dans les années 1930 par aliture et donc on a l'ancienne mairie qui a été construite par aliture l'église de l'Immaculée Conception a été reconstruite également par aliture le presbytère qui est juste à côté l'école également qui est aujourd'hui le collège a été refait, donc c'était avant une école séparée, hein, d'un côté les filles, d'un côté les garçons, aujourd'hui c'est le collège, et euh, on a également le petit marché et la chambre mortuaire. Donc tous ces éléments qu'on retrouve au centre euh, ont été refaits dans les années 1930, après le cyclone euh, de 1928. La ville des Abîmes, le territoire des Abîmes, à un moment donné, il a été amputé en fait d'une partie de son territoire pour être donné à la ville de Pointe-à-Pitre pour sa construction. Le point de Pointe-à-Pitre était vraiment le, le point commercial, là où tout se passait après le port de Basse-Terre. Pointe-à-Pitre a vraiment pris le dessus et donc ça a ralenti un petit peu le, côté, le développement économique de la ville des Abîmes. Donc à une époque, il y avait une trentaine de propriétaires et donc une trentaine de, de, de plantations. Et il y a eu un jeu de territoire et l'usine de Darboussier qui s'est développée sur le territoire de Pointe-à-Pitre était alimentée par le territoire des abîmes. Donc vraiment, les deux territoires sont, sont, sont connectés. Entre les années 1950 et 1990, la population a quadruplé sur le territoire des abîmes il y a eu l'installation du premier euh, aérodrome. donc Il y avait euh, au départ la Panaméricaine qui venait jusqu'en Guadeloupe. Euh, le développement de ce, cet aérogare qui a été agrandi, c'est devenu le deuxième aéroport international de la France après Orly. Et puis euh, aujourd'hui, l'aérogare Paul Caraïbe a été refait. Là, on va continuer la visite, part, on va faire l'ascension la, du Morne Calvaire et on se retrouve en haut, c'est dans les escaliers. Au sein de la grotte, on a une statue de la, de la Vierge et cette grotte elle a été mise en place par un des anciens maires de la ville des Abîmes dans les années 1904-1907. Le Morne-Calvaire en général, c'est plutôt un lieu de pèlerinage, et notamment au moment du vendredi saint. L'église du Morne-Calvaire, dédiée à Marie l'Immaculée, a été construite en 1856 en pierre. C'était un lieu très fréquenté qui a été par la suite euh, délaissé. Aujourd'hui, on a vu le petit chemin pour monter et pour redescendre, on a un chemin de croix également qui nous mène euh, à cette église du bas. Au... Là, on prend un petit chemin qui part de l'église et qui va nous amener à un point de vue sur lequel on a un panorama sur la ville des abîmes. Et euh, bah, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, on voit bien le nouvel hôpital qui est en train de se construire. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est en 2022. Ça va être un monstre d'hôpital parce qu'il est énorme quand on voit la superficie. Euh, D'ici on le voit bien. Donc on est sur le Morne mémoire et ce morne mémoire a été euh, inauguré en 2013 à la mémoire de tous les nouveaux affranchis de 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. En fait à cette période-là, on a donné euh, des noms de famille à tous les esclaves et là aux abîmes. Tous les noms des nouveaux abyssiens ont été notés sur des plaques en commémoration de cette nouvelle liberté pour ces hommes. Symboliquement, on est sur le lieu où il y avait une ancienne habitation de maître, l'habitation d'Otémar. Cette maison de maître avait été transformée en bibliothèque qui malheureusement a été brûlée lors d'un incendie et donc le Morne-Mémoire a pris place et on a érigé ce, ce monument. Donc aux Abîmes, ce Morne-Mémoire commémore tous ces hommes à nouveau libres. Dans la ville des Abîmes, on a également le boulevard des Héros qui va retracer un moment d'histoire et notamment en 1802, le moment de la rébellion. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a eu deux abolitions d'esclavage, donc la première en 1794 et malheureusement Napoléon a remis l'esclavage et ça a provoqué donc une rébellion évidemment à cette époque-là et nous avions trois leaders qui font partie du boulevard des héros. Donc la première que vous rencontrez quand vous partez depuis Pointe-à-Pitre vers les abîmes, c'est la statue d'Ignace et Ignace était le leader de la rébellion sur Pointe-à-Pitre et il s'est fait exploser avec une centaine d'hommes et femmes sur Pointe-à-Pitre et le mot d'ordre c'était « vivre libre ». Ou mourir. Vous arrivez ensuite sur un deuxième rond-point et là c'est Solitude qui est au cœur de, de ce rond-point et c'est une femme, une femme qui s'est battue à l'époque, elle était enceinte. Son sort a été malheureux puisque une fois qu'elle a eu donné naissance à son enfant, et eh bien elle a été exécutée. Elle faisait partie de cette rébellion de 1802 également. Et le troisième rond-point qui constitue le boulevard des Héros, c'était le rond-point de Louis Delgrès Et là, on a la statue de Louis Delgrès avec des résistants autour. La statue de Louis Delgrès elle est représentée par uniquement une tête, un bras et une jambe. Ça représente, entre guillemets, un petit peu le fait que il se soit fait exploser avec près de 300 hommes et femmes dans les hauteurs de Matouba, au départ du fort Louis Delgrès, où ils ont été surplantés par des troupes de, de riches pense à l'époque. Louis donc, s'est fait exploser également avec tous ses hommes, toujours dans l'idée de ne pas retourner sous le joug de l'esclavage. Sur cet espace mémoriel euh, a été planté le jour de l'inauguration ce baobab africain. vidéo arrive à son terme encore merci de l'avoir suivi j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera envie de prendre de venir découvrir cette ville des abîmes différemment à ce qu'on peut voir simplement en passant et puis à découvrir un petit peu tous ces tous ces endroits qui sont euh, qui sont ici euh, sur cette ville des abîmes en attendant si celle ci vous a plu n'hésitez ben, pas à mettre un gros pouce bleu à faire des commentaires à, à vous lâcher un commentaire et puis, nous, on se retrouve très prochainement, certainement avec Taina, euh, dans une prochaine vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vidéo